Bien, merci Madame la Présidente. Oui, c'est avec euh, toujours un grand plaisir qu'on qu vous accueille. Si vous, si vous revenez, c'est que vous êtes bien. Voilà, voilà la penotier que euh, euh, vous connaissez, bon, puisque euh, vous revenez tous les ans pour cette, euh, cette journée, hein. Donc, donc Penotier a une, une histoire particulière avec les personnes différentes, hein, donc vous le savez, hein, puisque c'est dans, dans notre village... Euh, qui a été créée en 1960, le premier C.A.T. de France. Voilà, et euh, on tient, je tiens beaucoup à, à rappeler cette histoire euh, lorsque je prends la parole auprès d'associations comme, comme la vôtre. Voilà, mais penotier aussi, c'est euh, la vie d'un village. Et ce que je peux, je peux témoigner, c'est que dans la vie du village, les personnes différentes sont présentes et sont, euh, sont connues dans le village. Voilà, donc présente euh, au niveau de la vie du village des associations, des commerces. On croise tous les jours des gens euh, qui viennent du foyer, de la maison de retraite. Voilà, et je crois que c'est euh, une chance pour notre village d'avoir ces personnes euh, différentes et de vivre avec eux. Voilà, quelques euh, témoignages euh, tout récents. Moi, je vais devoir vous quitter à 10h, puisque nous allons euh, inaugurer... Le bois de la Canarde. Alors pour ceux qui connaissent le bois de la Canarde, c'est le bois qui est situé à côté du château. Donc nous avons passé une convention l'année dernière avec la TAI pour la mise en valeur de ce bois, pour l'ouvrir à la fois aux personnes handicapées, mais également pour l'ouvrir aux écoles. Donc Nous allons faire une inauguration avec une centaine d'enfants, voilà, avec les, les enfants aussi de l'IME, voilà, et quelques résidents des foyers de Hathaï. Voilà, donc un exemple très concret de, de participation euh, donc à la vie du village. Et le deuxième exemple, c'est que notre porte-drapeau, donc au monument aux mort, est un handicapé. Là, c'est Jean-Louis. Voilà, Jean-Louis, voilà. Jean donc qui est notre porte-drapeau. Et c'est un honneur pour nous de l'avoir comme porte-drapeau du, du village. Et je terminerai par une autre anecdote. Un des, euh, un des résidents de notre maison de retraite, puisque vous savez que la maison de retraite de Penautier est gérée par la commune. Et il y a un pavillon qui est réservé euh, euh, à un foyer d'accueil médicalisé. Un des résidents, Bernard, m'a demandé l'autre jour s'il pouvait lever le drapeau lors des cérémonies au monument aux morts je lui ai dit que c'était d'accord. Le 14 juillet, il lèvera le drapeau. Voilà. Donc, euh, des personnes qui sont présentes et que on, on aime beaucoup à Penautier. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Je dois m'absenter pour inaugurer le bois euh, vers 10h. Mais je vous rejoins ce soir là pour euh, dire un au revoir. Je ne sais pas... Bon, c'est le dernier ou c'est l'avant-dernier Parce qu'on m'a dit que tu étais euh, toujours sur le départ et toujours en train de fêter ton départ. Mais bon. Voilà. Donc on avait bien Serge aussi un peu nos biais. Voilà. Bonne journée à tous. Merci.